Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, je vous emmène dans la mythologie scandinave pour découvrir mythique Battle Ragnarok. Le 5 avril 2021 à 21h, Monolith lance son tout nouveau Kickstarter autour du jeu de plateau et de figurines Mythic Battle Ragnarok. Dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps découvrir le contenu de la core box. On va découvrir les figurines, les documents, le matériel de jeu, tout ce qui se trouve dans Mythic Battle Ragnarok. Ensuite, en seconde partie, on va aller autour de la table et on va s'intéresser au gameplay, découvrir les mécanismes de jeu pour savoir comment fonctionne Mythic Battle Ragnarok. Et pour finir, nous nous intéresserons au Kickstarter, sa durée, les stretch goals, les add-ons, vous allez tout savoir. Pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir l'éditeur de jeu, Monolith. Eh bien, nous commençons cette vidéo par la première partie, à savoir la présentation de la core box de Mythic Battle Ragnarok. Pour l'occasion, je reçois Capitaine Crochet, qui est ni plus ni moins qu'un game designer de Monolith, la boîte d'édition de ce jeu. Euh, bienvenue à toi et puis merci, euh, merci de ta participation. Bah merci Turop, en tous les cas pour ton accueil. Hein, C'était très très sympa, donc euh, bah, j'espère que tu vas passer un bon moment... Euh avec moi pour ses explications, la présentation, etc. Ben en tout cas, euh, moi, j'ai déjà ouvert la boîte. Hein, on n'est plus sur de l'unboxing, on a déjà découvert. Et c'est vrai que à la découverte de cette boîte-là, j'avoue que euh, j'ai été, euh, ben été enjaillé, clairement. Ça m'a vraiment beaucoup plu de ce que j'ai pu découvrir, euh, que ce soit en termes de quantité, qu'en termes de qualité. Je trouve que les deux sont au rendez-vous. Et je vous propose qu'on découvre immédiatement qu'est-ce qui va euh, se cacher dans cette boîte, qu'est-ce que le euh, pledger va pouvoir acquérir avec euh, la core box de Ragnarok. En vérité, ce qu'on aime aller chercher en premier quand on ouvre ce genre de boîte, c'est... Moi, enfin, moi, moi, mon petit cœur de passionné me dit les figurines. Qu'est-ce qu'il y a comme figurines voilà, Qu'est-ce qu'il y a comme figurines Alors déjà, on voit qu'il y a différentes tailles de figurines. On a ce qu'on peut considérer comme des monstres ou des divinités. Euh, et après, on va avoir les figurines qui sont des héros ou des troupes qui là sont des, des échelles un peu plus petites. Vous allez de suite découvrir en image les figurines présentes dans euh, la Core Box, à savoir 38 figurines, 4 divinités, 4 monstres et 5 héros. Alors déjà, moi mon petit préféré, je ne vous le cache pas, c'est Thor. J'adore la sculpture, j'adore la figurine. J'aime beaucoup les poses dynamiques, surtout sur un jeu de plateau qui a tendance à être assez statique. Euh, dans l'approche des deux joueurs et dans la conception globale euh, de, de toute la logistique autour de la table j'aime beaucoup qu'on mette en, en, en place des, des figurines dynamiques et je trouve qu'il y en a de nombreuses qui sont dynamiques notamment Thor que vous voyez de suite à l'écran euh, Autre divinité Donc Loki une, euh, un dieu que j'aime beaucoup euh, sa sculpture euh peut, peut euh, perturber peut-être certains, moi je sais que euh, je l'apprécie grandement, c'est un manipulateur, hein. c'est le, euh, le dieu un petit peu sournois et malicieux, et d'ailleurs ses talents et pouvoirs euh, bah, correspondent bien au personnage, hein. il n'est pas capable de, de s'échapper d'une attaque, il est capable de, de, de, de rediriger les, les dommages sur une autre unité, donc c'est vraiment un, un, un, un fille grand filou, un vieux <rire> fé gredin qui est aussi accompagnée par Freya, qui est la déesse de la fertilité et une déesse aussi de la guerre. Et pour terminer... C'est marrant ça, d'être déesse de la fertilité et de la guerre. Ouais. C'est un concept. Voilà, c est... C est... On est des peuples, on repeuple. Ouais. Exactement. Et euh, elle, qui est euh, la, la gardienne des enfers, hein, la déesse des enfers. Très voilà pour aussi, les... Ouais. Euh, il y a une très très belle sculpture où effectivement, parce que c'est vrai qu'on on peut, on peut avoir du mal, mais avec les rendus peinture euh, que vous verrez, vous verrez qu'il y a vraiment un côté où elle est euh, vraiment humaine et de l'autre côté plutôt en état de décomposition. Et moi, je, je, c'est une de mes figurines qui est vraiment très très sympa. Et puis en euh, vol, euh, parce qu'elle ne et touche oui, pas terre, voilà juste avec sa chevelure, je trouve, je trouve euh, le résultat très très sympa. Après, on va avoir des monstres qui sont vraiment, euh, bah, encore une fois, particulièrement beaux de par leur taille et de par la sculpture. Fenrir que tout le monde connaît un petit peu, pour les gens qui s'intéressent à la mythologie scandinave, Fenrir, qui est euh, le loup euh, les loups géants, euh, et qui en plus sur la sculpture a une dague plantée dans le museau. Tout à fait, vraiment c'est vraiment pour correspondre à la mythologie, hein, le, le, tout le travail qui a été fait. On a essayé de, re, de, de rechercher le plus d'infos possible et effectivement, bah, c'est euh, la dague qui a servi à lui clouer la bouche, lorsque, une fois qu'il a mangé la, la main de tir. OK, autre monstre, on a Fafnir qui est un Alors moi je ne connaissais pas Fafnir. Euh, au début, je crois que c'était Jormugandr. Jormungandr, Jormugand. ouais. Il est petit lui euh, en comparaison. Donc Fafnir, c'est donc, un nain qui a été maudit à cause d'un trésor et qui, est... qui a été donc, transformé en dragon et qui a été tué par Sigurd. Ensuite, on va avoir Rime, Shrim. Ah, Shrim. Shrim. Oui, oui. Pareil, une, euh, un monstre que je ne connaissais pas. Donc c'est un géant, un géant de glace, qui c'est celui en fait qui mène le navire euh, du Ragnarok, qui emmène tous les rotouns avec lui euh, pour, pour la bataille finale. Et d'ailleurs, il y a aussi un, un rotoun dans, le, dans les monstres. Un rotoun de base, voilà, dans les monstres. Et donc, les rotouns, hein, ce sont donc les géants, euh, il y a différents types de géants, là en, tout, en tous les cas, c'est un géant de glace. Ensuite, on va avoir les héros. Donc, on a dit qu'il y en avait cinq. Euh, héroïne, on va commencer par elle. J'aime beaucoup parce qu'elle trouve de la résonance dans une série euh, qui se joue dans la partie... Euh, bah, dans, dans le monde viking, à savoir euh, viking. Voilà. Et, euh, et donc, c'est la l'Agertha. On, on, on a la possibilité de jouer la L'Agertha, la guerrière au bouclier, euh, qui est quand même réputée dans, dans l'univers... Euh, bah, dans tout cet univers-là. Et, euh, et en plus très cool de la part euh, de Monolith, c'est d'avoir proposé deux, euh, deux figurines, donc une figurine alternative une où elle brandit son bouclier et l'autre où elle brandit une tête. Voilà, tout à fait. Après, tout dépend des sensibilités des uns et des autres. Oui, hein, voilà, voilà. Ouais. Mais, euh, on a, en on, tous les cas, justement, on a souhaité bah, faire une deux figurines voilà, euh, pour le prix d'une. Tout à fait. Euh, ensuite, on va retrouver euh, Sigurd, Brumhild, euh, Beowulf, qui sont encore une fois des héros de la mythologie, de la mythologie. Scandale, qui euh, ont une empreinte forte dans, dans tous ces univers. Beowulf, qui est plutôt un guerrier, euh, un, un, un vrai combattant. Un trois, vrai en fait. combattant voilà qui tape vraiment, qui cogne fort, euh, voilà mais il faut le faire arriver au corps à corps. Hein. On a Brunhilde, qui est une, une Valkyrie, hein, qui a été euh, répudiée par, par Odin. Euh, nous avons Sigurd, hein, qui est bah, le, tueur, euh, le tueur de dragons, hein, fafnir. va finir. Euh, et dernière, héroïne, et pas des moindres dans ce jeu, puisqu'elle a une incidence directe sur la trame narrative qui a été mise en place pour Mythic Battle Ragnarok, c'est Gulveig. Alors c'est euh, la trois fois morte, elle a un rôle de sorcière, euh, donc déjà la figurine est absolument magnifique, parce qu'elle est transpercée par des lances, euh, donc on sent qu'elle a déjà un peu souffert dans son existence, et, euh, et surtout en fait c'est que euh, cette héroïne-là, elle est à l'origine du trouble qui va nous amener dans l'arc narratif du jeu. à savoir que le Ragnarok, c'est quand même... Euh, bah, c'est euh, une histoire qui est contée dans la mythologie nordique, dans la mythologie scandinave, dont on connaît les tenants, les aboutissants. Là, vous, vous avez décidé de reprendre cette mythologie, de reprendre les personnages, mais de créer un nouvel arc narratif... Et à l'origine de ça, c'est Gulveig qui vient a priori euh, créer un trouble. Et du coup, le Ragnarok ne se passe mmh. pas comme prévu. Cela nous amène directement aux livres qui sont présents avec l'ensemble de ces figurines-là. Alors, avant de rentrer dans les détails des livres, je préciserai que chaque figurine, en ce qui concerne les monstres, les divinités et les héros, sont accompagnés d'un dashboard, une carte de caractéristiques. On va retrouver tous les éléments propres, à la figurine, on y reviendra sur la partie présentation du gameplay. Et en ce qui concerne toutes les troupes, on va retrouver, et eh bien, une carte pareil où on retrouve les caractéristiques. Maintenant, on passe à la documentation. On va retrouver évidemment un livre des règles qui commence d'ailleurs par euh, la trame narrative, l'introduction qui est super cool d'ailleurs, super plaisante à lire. Et euh, on va voir que cette trame va être amenée à évoluer. On va découvrir vraiment la suite de euh, bah, de la version Ragnarok de Monolith après tout. Euh, ensuite, on va avoir donc dans ce livre des règles évidemment comment le jeu fonctionne. On va retrouver aussi des aides de jeu au nombre de deux. Ça tombe bien, euh, parce que comme ça, quand on un adversaire, on peut lui en donner une et en garder une pour soi. Et euh, dans laquelle on va retrouver, ça c'est super pratique, d'avoir euh, un résumé du livre des règles euh, très instinctif qui nous permet de revenir sur quelques petits points euh, qui nécessitent un petit peu de technicité, de façon à, à ne pas avoir à rechercher systématiquement dans le livre des règles des points importants. Et après, on aura un livret de scénario euh, où là, on va retrouver bah, la mise en place. Alors, la mise en place... Suivant les plateaux, donc il y a différentes mises en place pour le, le mode 2, 3, 4 joueurs. Et ensuite, deux campagnes de trois scénarios. Les plateaux, tu en as parlé, du coup je rebondis Quatre là ça. Quatre plateaux. Dessus. Ouais. Quatre plateaux, il euh, y en a deux et c'est en recto verso. Recto -verso, en recto verso, tout à fait. Donc là, euh, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va le garder sur la face de Mimir. Et euh, ensuite, on a bah, trois autres univers euh, que vous allez pouvoir découvrir immédiatement dans les visuels. Est-ce qu'il y a une thématique particulière Chacun, euh, chacun euh, part vraiment sur, sur une thématique forte. Donc on a Mimir hein, pour représenter euh, une partie d'Igdrasie et l'arbre du savoir. Nous avons le plateau Nakhflare qui correspond à l'arrivée justement du Drakkar euh, qui est piloté par euh, Shrim qui amène hein, ses retours au combat. Nous avons Edebi, qui est une, euh, un port de commerce euh, qui était très important au Danemark et nous avons Vigrid qui est le lieu de la dernière bataille. On continue dans la découverte du contenu, on va avoir les pierres divines, les runes qu'il va falloir collecter pour gagner la partie. On va retrouver un set de dés au nombre de 10 avec des faces particulières euh, qui sont propres eh bien, évidemment aux phase de combat du jeu. Donc ça on, on reviendra dessus après. Il y a des petits éléments de décor, 4 arbres et 4, euh, 4 rochers. Il y aura un petit peu plus dans la boîte, euh, dans ah. la, dans la boîte finale. Ok. Voilà. Donc il y aura des, euh, des rochers, enfin des rochers, ce sont des des belles euh, sépultures oui. et des arbres, euh, voilà pour euh, mettre sur les zones de forêt et qui vont avoir une interaction avec le jeu et qui ont tout à fait une interaction avec le jeu où on peut, on peut les jeter vis -à -vis de tout à fait, Ça, on peut les récupérer et les balancer sur les unités adverses. Ça c'est absolument stylé. Après on va retrouver des cartes parce que mine de rien c'est un jeu où tout va se jouer avec les cartes qu'on a de caractéristiques et en plus on va avoir un deck de cartes qui va fonctionner, à savoir des cartes d'activation puisque chaque figurine va ramener figurine ou unité d'ailleurs, va ramener sa carte d'activation qui va nous permettre et on va le voir dans la deuxième partie de cette vidéo et eh bien d'activer ses unités en fonction de sa main et on va retrouver aussi les cartes art de la guerre et les cartes runes voilà, et qui apportent justement des spécificités un petit peu plus au jeu comme le fait de déclencher des pouvoirs de faire des manœuvres spécifiques voire d'activer d'autres unités Ok, je pense qu'on a fait le tour de, du contenu de la Core Box, euh, assez intéressant de voir après comment tout ça va se multiplier euh, au gré de l'avancée du Kickstarter, euh, on verra ça à la fin de la vidéo dans sa troisième partie, je te propose qu'on se projette immédiatement eh ben, autour de la table et qu'on découvre ensemble le gameplay de Mythic Battle Ragnarok. On arrive donc à la deuxième partie de la vidéo, on va découvrir tous ensemble la façon dont fonctionne euh, ce magnifique jeu de plateau. Alors, quoi de mieux pour nous apprendre un jeu qu'avoir un game designer avec nous, Manu t'a participé à l'élaboration des règles du jeu. Je te laisse la parole pour nous présenter le fonctionnement de Mythic Battle Ragnarok. Alors, Mythic Battle Ragnarok, qu'est-ce que c'est eh C'est un jeu d'affrontement de divinités nordiques, cette fois-ci. Hein, on était avant sur le précédent volet sur de la mythologie grecque. Ouais. Et donc là, nous sommes partis donc, sur le Panthéon nordique. Donc, C'est un jeu d'affrontement de divinités. Et le but, bah, c'est d'être le plus fort. Deux modes d'affrontement possibles. L'escarmouche, qui est le plus plébiscité. Et le scénario. Donc l'escarmouche, c'est un affrontement chacun pour soi. Ce sont des parties qui peuvent être jouées de 2 à 4 joueurs, en équipe ou non. Et le mode scénario, où ce sont donc des aventures euh, que l'on fait vivre euh, par le biais bah, de compositions fixes, euh, de règles spécifiques. Voilà un petit peu. Si je ne dis pas de bêtises, dans le mode scénario, on va voir évoluer la trame narrative qui est présente au tout début dans le livre de règles. Tout à fait. Il y a donc deux campagnes de trois scénarios qui sont inclus donc, dans, de, dans le livret euh, et qui poursuivent bah, ce qui est engendré en tous les cas dans l'introduction de Mythic Battle Ragnarok. Hein. Okay. Et euh, on va laisser un petit peu les joueurs découvrir... Suspense, euh, Suspense, Suspense. Ok, donc nous on va s'intéresser, euh, en pour vraiment pour présenter le gameplay, on va vraiment s'intéresser à la partie escarmouche, qui va nous permettre vraiment de prendre pied dans le jeu, de voir comment tout cela fonctionne. Euh, on est sur un, du jeu de plateau. Tout à fait. Alors donc, bah justement, qui dit plateau, dit plateau. Ah, c'est donc... bien ce qui me semblait. J'en étais euh, pas persuadé, mais là, tu m'éclaires. Les joueurs choisissent en début de partie un des plateaux sur lequel ils vont faire leur affrontement. Donc, il y en a quatre dans la boîte de base. Et là, on va jouer sur le plateau Mimir. Euh, une fois donc que ce plateau est sélectionné, je vais déjà vous présenter peut-être un petit peu le, ouais. le plateau. Donc, le plateau comprend des zones hein, qui sont bah, réparties sur, sur, euh, sur lui. Au, au sein de chaque zone figurent... Un chiffre qui correspond à la saturation c'est le nombre d'unités maximum qui peuvent être présents dans la zone au même moment ok et l'autre icône euh, correspond au type de terrain donc là en l'occurrence sur ce plateau il y a majoritairement des terrains de type neutre et un nouveau type de terrain qui est la source divine qui fait donc des effets un peu plus spécifiques ok euh, petite notion, c'est la notion parce que euh, tout le monde ne maîtrise pas la notion. De, enfin, tout le monde ne maîtrise pas les jeux de plateau. On a une notion de zone adjacente. La zone adjacente, c'est n'importe quelle zone qui a une frontière commune avec une autre zone. C'est dans, ces, dans cette configuration-là qu'on l'appellera zone adjacente. Donc, par exemple, cette fait. zone ici est adjacente avec celle-ci, celle-ci, celle-ci celle et celle-ci. Tout à fait. Ok. Voilà. Et les frontières sont symbolisées. Par une limite de traits, là ici en l'occurrence, ce sont des traits blancs, mais il y a différents types de frontières qui permettent de modifier aussi les règles, okay. comme les terrains. Ça c'est sur le plateau, on a déjà mis en place... Les runes. Les runes. Donc ce sont les nouvelles pierres divines. Alors ce sont euh, euh, ce que les dieux en fait euh, de, sont, sont doivent absorber. Bon déjà pour gagner la partie, mais aussi pour euh, pour euh, augmenter leur pouvoir. Donc c'est en fait une source de rivalité un petit peu entre entre les différentes euh, factions, entre les différents dieux pour justement pouvoir se les approprier. Tu nous as d'ailleurs dit euh, que le but du jeu c'était quand même de euh, tabasser son adversaire. Oui. En il y a deux manières de gagner la partie. Alors les deux façons donc de, de, de remporter une partie en mode escarmouche, ce sont tuer le dieu adverse, voilà, qui est une des, une des méthodes, ou assimiler, absorber quatre pierres divines. Okay. Et donc pour absorber, on vous expliquera ça avec les, avec les actions modulo peut-être les scénarios qu'on va retrouver sur la partie scénarisée. Et après, chaque scénario apporte voilà, des choses un peu plus spécifiques. Ok, super. Donc là, on a vu le plateau, on a expliqué un petit peu les runes. Euh, on, va, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, en fait. On va pouvoir commencer à créer son armée, ah, qui est quand même ça, ça une ça des choses quand même le plus important. Ouais. Donc, créer son armée, c'est vraiment un jeu dans le jeu. Parce que euh, bah, l'idée, c'est de pouvoir, outre le fait de se faire plaisir avec quand même des belles figurines, euh, c'est aussi de pouvoir bah, créer quelque chose de cohérent qui va pouvoir fonctionner par combo, euh, qu'on va, euh, qu va pouvoir justement mettre en opposition avec les unités recrutées par son adversaire, etc. etc. Donc il y a vraiment, voilà, c'est déjà euh, une première partie du jeu, euh, ce, ce draft. Donc pour faire le draft, euh, on a donc un certain nombre de points de recrutement. Euh, à deux joueurs, c'est 18 points de recrutement. C'est dégressif suivant le nombre. Hein, de, que ce soit 3 ou 4 joueurs ouais. On peut recruter différents types d'unités Donc on a les dieux et les titans Qui seront les divinités qu'on peut choisir au début du draft Et ensuite on va avoir des monstres, des héros, des troupes Et nouveautés, les attachments Les attachments qui sont en l'occurrence les yarls, Ok, qui vont permettre de rajouter un petit bonus euh... Un petit bonus aux unités okay. Donc là on sent vraiment déjà qu'il y a un aspect euh, fort qui est basé sur le draft euh, qui va être cette réflexion stratégique ou tactique de début de game. Outre l'idée de, de faire une compo qui tienne la route, c'est aussi voilà, de réagir à ce que fait l'adversaire. Donc euh, quand il fait un pick, bah réfléchir des fois au counter-pick qu'on pourrait faire. Ok, ça nécessite d'avoir aussi une maîtrise un petit une peu de... Une connaissance ouais, un peu plus approfondie ouais. du jeu. Voilà. On n'est pas dans la connaissance approfondie, on va découvrir le jeu et on va le découvrir comme moi en tant qu'un gros fanboy de l'univers euh, de la mythologie viking. Et clairement, on commence le draft par choisir une divinité... Euh, je vais commencer par choisir ma divinité parce que je veux absolument jouer Thor. J'en profite pour qu'on jette un oeil sur son dashboard. Alors, juste petite précision euh, pour rentrer un petit peu plus. Outre le fait de choisir une divinité, on ne peut pas choisir plus d'une unité ensuite qui a 5 de valeur ou plus. Là, en l'occurrence, Thor en a 6. On ne peut sélectionner qu'une qu seule unité d'une valeur de 5 points de recrutement ou plus, en dehors de son lieu. Ok. Donc, le dashboard d'une figurine, donc on voit son illustration, son nom, sa valeur, donc en l'occurrence ici 6 points, le nombre de cartes d'activation que le joueur va récupérer, les talents, le nombre de cartes art de la guerre que le joueur va récupérer. Ici, ce sont ses caractéristiques qui évoluent au fil de la partie. Et ses pouvoirs On voit ici qu'on rentre dans des caractéristiques propres, euh, propres au jeu. On a euh, l'épée qui va se référer au, à la valeur d'attaque, qui correspond au nombre de dés qu'on jette pour euh, mener ses attaques. Tout à fait. Ensuite, on a le bouclier, qui correspond à la défense, et qui là, pour le coup, va être la valeur à atteindre à par l'adversaire quand il va nous attaquer avec ses, ses dés d'attaque. Le petit arc, qui est la portée, qui nous donne euh, la distance à laquelle il peut taper. Là, en l'occurrence, Thor. À une valeur de 0, il ne pourra donc taper que dans sa, sa zone. zone et sur les unités qui sont dans sa zone. On va avoir peut-être d'autres unités qui vont avoir plus de portée, qui pourront taper sur des zones un peu plus éloignées. Ensuite, on a sa valeur de mouvement, pour savoir le nombre de cases va pouvoir, euh, dans lesquelles il va pouvoir évoluer sur une même activation. La valeur de point d'interrogation qui se réfère à ses talents. Et enfin, la valeur de PV qui va être en fait la valeur dégressive puisque au fur et à mesure qu'on va perdre des PV, on va faire évoluer la ramette et donc on va voir que nos capacités bah, sont dégressives elles aussi, pour illustrer le fait que une, une unité blessée euh, perd un peu en, en létalité. Donc, je prends tort parce que la figurine, je la trouve oufissime, déjà, clairement. Euh, je prends ses cartes d'activation, il en a 4, euh, tu nous expliqueras par la suite comment ça marche. Il a une carte Art de la Guerre, tu nous expliqueras par la suite comment ça marche. En tout cas, ça va me créer une partie de ta pioche. Ok. J'ai choisi ma divinité. Maintenant, c'est donc... à moi de choisir la mienne et une unité supplémentaire. Parce oui. que, étant donné que tu as eu l'honneur de pouvoir choisir en premier, c'est à moi maintenant d'avoir de, voilà, de deux choix consécutifs, en commençant toujours par contre par une divinité. Donc, je vais prendre elle, donc qui est la déesse du monde des morts. Et en deuxième choix, je vais prendre Brunhilde. Donc, Brunhilde qui est un héros et donc qui a un dashboard, tout comme on l'a présenté pour Thor, ou comme, comme elle en possède une. Euh, la valeur de, de Brune Hill, des deux. La valeur de Brune donc, elle vaut 4 points. Elle me ramène quatre cartes d'activation et deux cartes Art de la Guerre. Ok, euh, c'est donc à mon tour maintenant de re-choisir une unité. Je peux aller choisir troupes, monstres, ce que je veux. Euh, moi, je, je vais rester dans le thème et je vais aller chercher euh, la Guerta. Excellent choix. Je me récupère la Guerta. Je vais donc prendre ces, ces cartes, cartes activation. d'activation. Elle me génère une carte euh, art de la guerre et elle vaut 3 points. Donc là, tu es à 9 points. Moi, je suis déjà à 10 points. Et je vais partir, je vais continuer en tous les cas sur du lourd. Et je vais prendre Fenrir. Donc qui est un monstre. Qui vaut 5 points. Qui me ramène 4 cartes activation. Et aucune carte de la guerre. Donc là à partir du moment où tu as pris Fenrir qui vaut 5 points. Tu n'as plus le droit de prendre d'autres figurines. Qui valent 5 points en plus. Voilà tout à fait. Là je suis bloqué. Voilà à mon 5 points. Ok. Euh, moi j'ai envie de prendre une troupe. Une troupe un peu énervée. Des mecs un peu en colère avec des grosses haches. Je vais prendre les Berserkers. Et là... On est sur des troupes, donc ils ont des cartes différentes. Et les berserkers est ici. Je te laisse nous présenter la carte. Alors la carte reprend en fait les mêmes caractéristiques que l'unité, à savoir l'attaque, la défense, la portée, le déplacement. Il n'y a pas de points de vitalité, ils sont symbolisés par le nombre de figurines qui la composent. Donc là, ici en l'occurrence, trois figurines qui composent l'unité, donc ils ont trois points de vie. Okay. Les talents et l'éventuel pouvoir. Ok, donc comme on l'a dit tout à l'heure, ça vaut un point de recrutement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais y attacher un attachment qui vaudra aussi un point et qui va permettre eh ben, d'avoir un petit bonus. Là, ici, ça nous dit que cette troupe ignore le, le, la première blessure qui lui est infligée. Donc, ça, c'est voilà, plutôt bien. Ouais. Ça va les rendre un peu plus costauds. Donc, je vais prendre cette unité-là. Elle a trois cartes d'activation. Elle ne me génère pas de cartes euh, Art de la guerre. Et euh, je, te re, je te rends la main. Eh bien, il me reste plus beaucoup de points. Il me reste que 3 points. Eh ben, je vais terminer en recrutant Sigurd, qui vaut 3 points, qui me ramène 4 cartes activation et une carte art de la guerre. Et je suis arrivé à mes 18 points. Je ne peux plus rien recruter. Ok. Et eh bien, moi, il me reste encore pas mal de marge, parce qu'en vérité, je suis à 11. Euh, je vais donc prendre un autre héros. Je vais prendre Beowulf, qui vaut 4 points. Euh, je vais prendre Beowulf, qui vaut 4 points. Qui est là, qui a ses quatre cartes d'activation et qui a deux cartes d'art de la guerre. Ok, et à ça, il va me rester encore 3 points. Je vais donc me prendre une troupe supplémentaire. Je vais prendre les, euh, les guerriers vikings qui semblent un peu plus basiques, euh, les Joms Vikings. Oui. Donc je vais les prendre ici, avec trois cartes d'activation ainsi que, euh, que l'unité, tout simplement. Et je vais leur attacher, euh, je vais leur attacher euh, un Jarl qui est Hervor, qui va valoir un point, et qui va me donner plus de dés lorsque je contre-attaque. Ok. Et il va me rester un point. Et il te reste un point. Alors si tu ne peux pas compléter ton pic, eh bien, tu peux récupérer euh, gratuitement une carte art de la guerre. C'est pas gratuit, je la paye un point. Voilà, moi, donc... Et du coup je la prends Tu la prends Ok Et donc là on se retrouve en fait Et avec... là On a recruté son armée Donc chacun a ses unités son cas, Ses cartes Ses troupes Ses dash Et maintenant on va pouvoir commencer la partie C'est parti J'ai des troupes pas toi Il n'y a donc que moi qui vais interagir sur cette phase là je vais pouvoir me déployer dans les zones attitrées qui sont définies par le livret de scénario. Euh, en l'occurrence, sur, ce, sur cette euh, partie-là, je vais pouvoir me déployer ici et ici. J'ai deux troupes, j'ai mes berserkers et mes joms vikings. Donc je vais euh, faire un petit peu ce que je veux. Et je vais mettre mes berserkers ici et mes joms vikings ici. Il faut savoir que le nombre de figurines, on l'a dit, représente leur nombre de points de vie. Et dans chaque unité, on en a trois. Et alors, c'est une unité donc, qui prend une seule place hein, par rapport à la saturation. Ouais. Ce n'est pas le nombre de figurines qui correspond au nombre de saturation. Donc, une fois qu'on a, recrut... qu a récupéré toutes nos cartes activation et les cartes tard de la guerre qui vont avec, on les mélange et ça correspond à notre pioche. En début de partie, chaque joueur va récupérer trois cartes tard de la guerre et piocher trois cartes de sa main, qui constitue donc sa main de départ. Début du tour, la phase de début de tour, c'est le joueur pioche une carte. Qui commence à jouer C'est un jet d'initiative, donc un dé. Celui qui fait le score le plus haut, 5. Oh là là là là. C'est un là running là. gag. Oh là mais... T'as pas le droit de faire un. Voilà. Donc c'est toi qui commences. Donc c'est moi qui vais commencer. En début de partie, moi par contre j'ai déjà un petit pouvoir que je vais quand même t'appliquer. Oui. Tout hein, de suite. Un... Et ensuite je vais t'expliquer le tour de jeu. Donc c'est tout de suite, un hein, au début de partie, voilà, je pose ce pion sur une unité et elle perdra un point de mouvement, pour un minimum de 1, hors divinité. Donc du coup, une qui a deux par exemple de mouvement, la garta, elle va se prendre son petit pion et donc perdre un point de mouvement, pour, pour un minimum de 1, pour toute la partie. C'est pas très sympa. Ok, elle est sur moi. Elle est sur toi. Ok. Et ensuite, j'ai une deuxième possibilité, c'est de choisir aussi un des talents parmi de, de, un talent tueur, parmi tous les tueurs possibles. Tueur de dieu, tueur de héros, tueur de monstres, tueur de troupes. Tueur de nains. Tueur... Non, pas les nains. <rire> pas les petites personnes de petite taille. <rire> Donc je vais choisir tueur de héros. Parce que j'ai déjà du tueur de dieu dans mon groupe. Euh, je vais pas en rajouter euh, plus. Donc je vais partir plutôt sur du tueur de héros qui me donne une possibilité supplémentaire lorsque je vais attaquer tes héros. Okay. Si je les attaque. Euh, Comment se déroule un tour Un tour de jeu, début de phase, donc, euh, phase de début de tour, je pioche une carte. Ensuite, je décide si je vais activer une unité ou si je vais directement à la fin de mon tour et je décide de rien faire. Si je fais cette option, j'ai le droit de piocher une seconde carte. Ça consiste un peu à passer en fait Ça consiste à passer, ouais. mais à augmenter en fait voilà, sa taille de main. Okay. Mais je ne vais pas passer. Là, je vais, je vais jouer. Parmi les actions possibles, il y a trois actions simples et quatre actions complexes. Pour une unité, je peux faire jusqu'à deux actions simples durant son activation ou une action complexe. Les trois actions simples, c'est la marche qui me permet de me déplacer d'une zone à une autre. Okay. Donc si par exemple, mon unité, je suis ici, mon unité a deux de déplacement, je me déplace une, deux zones. Si par contre... Il y a une unité ennemie qui se trouve sur mon chemin. Je dois m'arrêter. Il y a la collecte. Une unité qui se trouve dans une zone avec une pierre divine libre. Une pierre divine libre, c'est-à-dire qui est posée sur le plateau de jeu. Ouais. On peut la collecter. Donc C'est l'action de collecte. Je suis dessus, je décide de collecter, je récupère. La pierre divine sur mon socle. Et elle va te suivre partout où tu te déplaces. Et elle me suit, voilà, sauf condition particulière, si je suis projeté, si l'unité est détruite, auquel cas elle reste dans la zone où elle se trouve. Tu drops. droppes. Voilà, tout à fait. Ok. Euh, et la troisième, euh, troisième action euh, simple, c'est l'attaque. Il y a deux types d'attaques. L'attaque normale, où on attaque une autre unité, et l'attaque de zone, où on attaque un groupe d'unités. Donc une attaque normale, donc on vérifie déjà la distance au niveau de la portée de mon unité, elle a zéro. Donc ce qui veut dire qu'elle attaque uniquement dans sa zone, hein, comme, comme pour Thor. Je décide donc du d'attaquer. Je décide donc d'attaquer l'unité de Berserkir. Je vais prendre pour ça un certain nombre de dés qui correspond à ma valeur de combat. Tu en as 8. Euh, C'est pas mal. Donc ce qui fait quand même pas mal. Avant de jeter mes dés, on calcule les valeurs effectives d'attaque et de défense. Pour cela, on vérifie s'il y a des talents qui peuvent modifier l'attaque ou la défense. Sachant qu'on ne peut jamais descendre en dessous de 0 et jamais augmenter au-dessus de 10. Ok. Hilde a harcèlement. Ce qui veut dire que ton groupe de berserkir subit moins 1 en défense. Donc à la place d'avoir 6, j'ai 5. Il passe à 5. C'est pas super sympathique quand même. C'est pas. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je fais mon dé du premier assaut. Je jette donc mes 8 dés et j'obtiens un résultat qui est quand même ma foi pas trop mal. Donc je dois arriver à 5 pour à chaque fois te tuer une figurine. Oui. Et tu as un Jarl spécifique qui annule la première blessure. Effectivement. Donc là, j'ai un 5, j'ai un 5. Donc ces deux-là, potentiellement, peuvent déjà te tuer une figurine parce qu'il y a un des 2D qui est annulé. Okay. Ensuite, les dés vierges sont supprimés. Donc celui-là, pour l'instant, il ne me sert à rien. Donc je le mets de côté. Et ensuite, par dès que je supprime sur mon premier assaut, je peux augmenter la valeur d'un autre dé de 1. Donc par exemple, je décide de supprimer ce 2 pour passer ce 4 en 5, et faire une blessure supplémentaire. Je décide de supprimer un autre dé, pour augmenter mon autre 4 en 5. Et au total, je fais 4 blessures. Je t'ignore donc la première, la première et contre, il y en a 3 derrière, donc l'unité entière est détruite. Je suis un peu tristesse. Oui, mais ils vont pouvoir revenir en jeu. <rire> ok, donc ça, c'était pour la, le principe des attaques. Donc ça, c'est une attaque normale. Et on y a aussi après, parce que ça, c'est une troupe. Donc généralement, un héros qui est assez puissant ou un monstre assez puissant peuvent réussir à one-shoter une petite unité comme celle-ci. Quand on arrive à des personnages beaucoup plus importants, d'autres héros, on passe après à une phase en fait de second assaut. Donc, je refais, voilà, mon premier, euh, mon, premier, euh, mon premier assaut. Je supprime mes dés vierges. Et ensuite, Thor a une défense de 8. 8. Je dois arriver à 8. Donc, je pourrais très bien me dire 5. Je supprime 1, 2, 3 pour faire 8. Voilà. Et ensuite, par contre, j'ai 5, 6, 7. Et là, je ne pourrais pas infliger une deuxième blessure. Ce que je peux faire, c'est faire un deuxième assaut. Et le deuxième assaut, c'est pouvoir relancer tous mes 5. Et la nouvelle valeur, je l'additionnerai aux 5. Donc ça, ça, je vais les garder. Ça, je vais le garder. Mmh. Celui-là, j'en supprime un pour le transformer en 5. Et celui-là, je le supprime pour le transformer en 5. Ce qui fait qu'au total, je me retrouve avec 5 dés à jeter pour mon attaque. Ok. Donc en fait, à chaque fois, ça se fait logiquement, enfin, c'est-à-dire un par un, à chaque dé, tu vas l'additionner à ton 5. Et maintenant, pour mon second assaut, je peux l'additionner à mon précédent 5. Okay. Donc 5, celui-ci bah, est perdu, mm -hmm. hein, malheureusement. 5 et 4, 9. 5 et 4, 9. 5 et 5, 10. 5 et 5, 10. J'ai fait quand même des beaux jets de cochon. Tu me fais 4 PV. Donc là, je t'inflige 4 blessures. Et du coup, donc, tu perds. Je suis à 8, je passe à 4. Voilà. Okay. Donc là, on a vu une attaque normale. Une attaque de zone, donc on l'a fait à partir généralement d'un pouvoir, par exemple, comme Thor. Thor qui a un Maître du Tonnerre, donc ça me consomme une carte Art de la Guerre, pour le faire. Voilà. Et j'effectue une attaque de zone dans les environs de Thor à 6D. Alors, les environs, c'est une notion qu'on n'a pas précisé, c'est la zone de Thor ou une zone adjacente. Ok. Donc là, si tu décides d'utiliser ce pouvoir, tu vas pouvoir frapper toutes les unités qui se trouvent dans la zone, sauf Thor. Mais par contre, si tu as des alliés, tu les tapes aussi. Ils prennent forfait aussi. Voilà. Ok, donc pour l'utiliser, je vais quand même devoir utiliser une carte Art de la Guerre. En plus de ta carte activation, quand carte tu joueras, voilà. Activation. Voilà. Et donc là, je vais avoir une attaque de 6D à faire. Je vais faire une attaque pour Brumhild. Et je vais refaire une attaque à 6D, 6D pour Sigurd. Sigurd, okay. tout à fait. Et s'il y avait encore une, les 3 unités si en avait, maximum Voilà, là, c'était 3 ouais. unités. Okay. là, c'était 3. Mais du coup, s'il y en avait une autre, si la capacité n'était pas atteinte, s'il y en avait une autre, elle aurait, pris, elle aurait pris cher aussi. Ok, très bien. Voilà. Ça, c'était pour les attaques. On peut contre-attaquer. Parce que, aussi, ça peut être quand même des fois sympa. Contre-attaquer, bah, je viens par exemple de te faire une attaque, hein, celle qui était euh, faite précédemment. Oui. Tu décides de contre-attaquer, tu joues pendant mon tour, en fait, une carte activation de l'unité, ouais. donc là en l'occurrence de Thor, et tu fais une attaque avec son nombre d'attaques, et moi je défends, Voilà, instantanément. Okay. Petit plus, si tu possèdes le talent initiative, en fait tu effectues ta contre-attaque avant mon attaque donc du coup on a vu les différentes actions simples maintenant on va passer aux actions complexes et justement c'est le début de mon tour j'ai aucune troupe en jeu donc une action qui est possible de faire c'est de faire venir mes troupes donc c'est le déploiement pour cela donc, je joue une carte de l'unité donc je vais jouer par exemple Brune et je la mets dans une de mes zones de déploiement donc mes zones de déploiement sont ici et ici je vais la mettre ici c'est donc une action complexe, ça consiste à dire que de toute façon, le moment où elle arrive, elle ne fait rien d'autre. Tout à fait, c'est okay. son arrivée en jeu, voilà. Ok. Alors je vais juste, je vais juste finir avec les actions complexes. Oui. Les autres actions complexes sont la course. La course, c'est mon déplacement plus une case. Donc elle a deux déplacements, je pourrais la déplacer jusqu'à trois. Ok. Voilà. Action complexe. Action complexe, Et elle ne fait rien d'autre. Par contre, comme la marche, si elle rencontre une unité sur son chemin, elle est obligée de s'arrêter. Donc, bien important de préciser qu'en fait, à chaque fois que tu vas vouloir activer une figurine, tu vas devoir utiliser sa carte d'activation. Tout à fait. Donc, la plupart tournent entre 3 et 4, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas activer plus de 3 à 4 fois chaque figurine jusqu'à ce qu'on ait fait un tour complet de deck. Une fois que le deck est fini, on revient à la normale et on peut réentir. Il y a un système en fait, de pioche pour le premier joueur qui finit son deck et l'autre aussi a un système de pioche. Ok. Troisième action complexe, l'absorption. Le... L'absorption, donc une des choses, bah effectivement, pour de une des, des conditions de victoire, hein, voilà. il faut qu'un dieu soit dans une zone avec un, une pierre divine libre. Donc soit libre ou soit porté donc, sur le socle d'une de ses unités. Donc c'est pareil, je joue une carte Activation. de l'unité ouais. et j'absorbe. Donc je gagne un un potentiellement un point de victoire. Ouais, ouais. Voilà, donc je me mets de côté, et je récupère une carte rune. Les cartes runes ont le même effet que les cartes art de la guerre. Et le petit effet plus euh, pour, euh, pour la partie euh, mythologie viking, c'est que si je la défausse complètement, si je la retire de mon deck, elle me donnera plus un en combat pour une action d'attaque. Ok. Pour Uniquement pour le tour Uniquement pour le tour. Ok, pas pour toute la partie. Non. Ça marche. Et la dernière action complexe, c'est une nouvelle action qu'on a créée donc, pour euh, Ragnarok, c'est l'ascension, ce qui permet aux unités de pouvoir... Escaladé. Il y a des terrains rochers qui étaient présents sur, la, sur Panthéon, donc c'était l'autre jeu mythologie grecque, et donc il n'y avait que les personnes qui possédaient un talent spécifique escalade qui, qui pouvaient y accéder, là maintenant tout le monde peut y accéder mais au prix d'une action complexe. Ok. Voilà. On a fait le tour, trois actions simples, trois actions complexes. Là, on reprend le, cou le cours de la partie, on est en phase de déploiement. Moi, j'ai mis mes troupes, as pris, ah, ensuite, tu as mis ton premier héros. D'ailleurs, c'est une, une fille. Hein, c'est euh, une héroïne, oui, tout à fait. Euh, ça va donc être à moi de jouer Bah Pas encore, figure-toi. Ah. Parce que j'ai possibilité d'activer une deuxième unité. Moyennant quelque chose. Par contre, ah. je dois effectivement quand même m'acquitter d'un coup. Ah. Je dois payer une carte art de la guerre. Donc pour cela, bah je paye une carte art de la guerre ouais. et je joue une autre unité que je souhaite jouer pendant mon tour. Donc là, je vais jouer Fenrir que je vais déployer ici. OK. Là, j'ai plus grand-chose à faire. De toute façon, j'ai fait mes deux actions. C'est des actions complexes. Je ne peux plus rien faire. Face de fin de tour, j'ai possibilité d'effectuer une action qui s'appelle le rappel de troupes. Rappel de troupes, on peut, au prix d'une carte art de la guerre, récupérer une unité de troupes détruite, et la remettre sur son dieu ou une unité de troupe qui est en jeu sur le plateau et la remettre sur son dieu à plein potentiel. Ok, super. Voilà. Ça, je trouve ça super intéressant, le fait de pouvoir faire revenir des unités. Ça donne du volume à un jeu d'escarmouche où on n'a pas justement cette notion, où on n'a pas beaucoup de figurines. Pouvoir donner du volume par le ripop ou le re-heal, je trouve ça super intéressant. Euh, de toute façon, tu n'as pas de troupe, donc tu ne pourras pas faire euh, cette... Euh... Ce petit subterfuge, euh, ça va donc être à moi. C'est mon tour, début de tour, J'ai pas d'aptitude particulière à résolver. Je vais tirer une carte, bam, et euh, je vais donc pouvoir m'activer. Je vais appeler le dieu de la foudre, ni plus ni moins, c'est donc Thor. Euh, je vais le mettre sur cette case-là, ok, donc je vais utiliser une carte d'activation. Je vais faire la même manœuvre que toi, je vais jouer une carte art de la guerre, et je vais de suite générer un nouveau héros, et je vais faire arriver la Lagarta. Donc je crame sa carte, ici, et elle vient brandir la tête d'un adversaire mort face à toi, euh, pour, pour essayer, essayer de les... mettre la pression. Voilà, pour euh, ta pression. D'accord, d'accord. Des... Donc là, ben, j'ai à mon tour, fini mon tour. Et donc ensuite, et ben on va pouvoir dérouler la partie ainsi de, suite, ainsi de suite, en jouant avec nos cartes, en jouant avec euh, toutes les aptitudes, pour soit réussir à capter 4 runes ou soit réussir à tuer la divinité adverse. Tu m'as quand même déjà bien tabassé tort. Euh, voilà. On va de suite passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir la présentation du Kickstarter. Bon, on a découvert le jeu, euh, je te cache pas que j'ai vraiment apprécié euh, ce qui s'est mis en place dans le gameplay, c'est très très cool on a de suite les idées qui fusent un petit peu de se dire ah il y, y a des combos à faire, il y a plein de choses à faire enfin voilà, il y a l'aspect stratégique et tactique dans ces jeux là, je pense qu'il a une part essentielle euh, et c'est amené par le gameplay que propose l'éditeur de jeu et je pense que là on a quelque chose de très intéressant maintenant euh, on va rentrer dans euh, la notion de Kickstarter déjà on va vous présenter brièvement ce qu'est un Kickstarter, pour euh, ceux qui ne le savent pas. Et ensuite, on va parler un petit peu du Kickstarter de Mythic Battle Ragnarok. Alors, le Kickstarter, qu'est-ce que c'est Le Kickstarter, donc c'est une plateforme de financement participatif où donc, vous, gentils joueurs, bah, vous venez en fait, nous aider en fait, à financer le projet. Euh, donc, la campagne de Kickstarter pour Mythic Battle Ragnarok débute lundi 5 avril à 21h, donc sur la plateforme Kickstarter. Euh, et se termine deux semaines après, donc le lundi 19. Vous aurez tous les liens dans la description. Donc c'est important de préciser qu'en fait, euh, le Kickstarter est une manière... Alors, il y, y a beaucoup de, de, de moyens d'avoir des Kickstarters. on peut avoir des artistes, on peut avoir des cinéastes, des vidéastes, enfin voilà. C'est vraiment euh, proposer un projet, donc là en l'occurrence ça veut dire que le jeu, il est déjà prêt, euh, dans sa conception globale, dans son graphisme, dans ses sculptures, il est prêt, et maintenant c'est le proposer en fait à la communauté, à tous ceux qui aiment, apprécient le jeu de plateau, le jeu de figurine, pour vous dire voilà, nous on vous propose ce jeu-là, si vous y croyez, et eh bien vous pouvez pledger, et si le, si le Kickstarter atteint son seuil, et eh bien euh, l'éditeur lance la production, puisque vous aurez récolté les fonds voilà. pour le faire. Donc, c'est important. En fait, il y a vraiment un esprit, ce qu'on pourrait appeler un, un aspect snowball, dans le sens où, en fait, plus les gens vont aller et s'intéresser vers le Kickstarter, plus il y a des choses qui vont être débloquées. Et ça, voilà. ça nous intéresse. Puisque là, en fait, on a la core box. Tu nous en as dit un tout petit peu au début de la vidéo, dans la première partie, à savoir qu'on va débloquer peut-être le double en termes de quantité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le Kickstarter de Ragnarok Donc, on veut savoir le prix Déjà, oui, déjà, parce que le prix, je pense que c'est déjà important, ce que tout le monde veut savoir. Donc, le jeu de base, donc l'accord box, sera à 119 dollars, soit à peu près 100 euros ouais. en franc français. Oui. Il y aura un all-in, donc le all-in, c'est-à-dire tout, tout ce qu'on propose sur la campagne, donc... Outre la boîte de base avec tous les stretch goals, il y aura différentes choses qui vont, qui vont arriver. Euh, alors là, je ne peux, peux pas tout annoncer, mais vous, allez, enfin, vous verrez dans les visuels, il y a deux, trois choses qui vous seront présentées. Euh, on arrivera à un total de 300 dollars, soit un petit peu plus de 250 euros. C'est-à-dire que lorsque vous allez proposer le jeu... Au fur et à mesure qu'on va avancer dans le Kickstarter qui dure deux semaines, vous allez présenter les unités supplémentaires voilà. qu'on pourra acheter. Des add-ons voilà, supplémentaires. add-ons. En parallèle de ça, il faut bien le préciser, ce que tu as nommé comme étant les stretch goals, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le financement va dépasser un palier, donc plus on a de monde qui vient, les stretch goals, eux, sont inclus dans la core box. Sont inclus dans la core box. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire tout que... ce qui, par exemple, on imagine que mon montant euh, voilà, de... C'est une bêtise, hein, mais on imagine que c'est 1000 euros pour débloquer le jeu. À 1010 euros, par exemple, je rajoute une figurine. Voilà. Ok. Donc ça veut dire qu'en gros, plus on a de monde qui pledge sur le Kickstarter, plus, plus le on va aura. développer. Voilà. Ah okay. Donc, vous avez bien compris que l'effet Snowball va avoir son assistance très important. Pour, tout, ouais, pour tout le, pour oui, tout tout le monde. Donc là, vraiment, euh, on, on aimait notre gros soutien parce que, euh, comme tu l'as dit, on a 38 figurines. Alors déjà, je trouve que euh, pour la valeur en prix que tu nous annonces de, de 100 euros, on a un jeu qui est complet, vraiment, en termes de figurines, de matériel, etc qualitatif en plus, si grâce au Kickstarter on a moyen de doubler le contenu, ça devient assez oufissime. Vraiment, là ça... ça, ça bah déjà, avec une core box, il y a moyen de se faire vraiment plaisir. Ouais. Clairement. Ouais. Euh, donc, le Kickstarter, on va durer deux semaines, on va avoir des stretch goals, on va avoir des add-ons. Est-ce qu'on peut avoir quelques petites informations Ça va évoluer. Donc, en fait, il faut suivre le Kickstarter pendant deux semaines Tout à fait. Euh, ça se suit un petit peu comme une série, hein, euh... Tous les jours, bah, on vient, on regarde un petit peu ou si effectivement on a plagé, bon on reçoit en tous les cas directement euh, la news où on apprend bah, voilà, qu'est-ce qui s'est débloqué, qu'est-ce qui va apparaître de nouveau, etc. etc. Euh, ce qu'on peut dire, euh, c'est que VGVR aussi, euh, on va remettre pour ceux qui sont intéressés, Mythic Battle, Panthéon. Alors ce sera par contre pas au même prix. On suit toujours notre politique du... Euh, euh, premier euh, du primo, euh, voilà acheteur, voilà euh, aura un, aura un bénéfice en tous les cas sur le tarif du jeu. Donc là, pour les personnes qui viendront et qui souhaiteront obtenir en tous les cas Mythic Battle Panthéon, le Péron un petit peu plus cher. Alors, Alors il... c'est assez intéressant parce qu'on l'a pas dit encore dans la vidéo, mais 90% des mécaniques de jeu qui sont mis en œuvre euh, dans Ragnarok. Euh, peuvent être récupérés sur Panthéon Ce qui veut dire qu'en fait le jeu est complètement adaptable On peut mélanger les deux univers Tout à fait, les deux univers sont totalement compatibles euh, On peut très bien avoir euh, Je peux très bien avoir euh, Jouer des Nordiques et euh, prendre en tant qu'unité Ulysse euh, ou, euh, ou autre, ou une Hydre, euh, etc Et du coup l'aspect attachment Qui s'est rajouté pour le coup dans Ragnarok Qu'on n'avait pas dans Panthéon, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être créé pour ça Il est un peu tôt Voilà pour en parler ah il est un peu tôt pour... non, on en parle, parle pas en parler. mais du coup euh, voilà en, en tout cas euh, vous, on va avoir du coup euh, mythique battle panthéon qui va revenir puisque il a été il a été, euh, il a été mis à la vente via le kickstarter et une fois que le kickstarter était fini on ne pouvait plus on le, peut pas le retrouver, ou le autre retrouver. autrement donc voilà. là il est de donc retour on, on le ressort parce que effectivement on a aussi une demande hein, de, ouais, de personnes voilà qui voulaient avoir euh, le panthéon donc on ressort aussi en même temps à cette occasion alors donc il sera un petit peu plus cher et je crois qu'il sera aux alentours de 135 dollars Là, par contre, je n'ai pas la conversion en tête, mais c'est ouais. à, à peu près ça. OK. Et est-ce qu'on va retrouver les add-ons qu'il y avait aussi dans Panthéon Alors ça, c'est une autre partie. On aura après, euh, après en fait, la période de financement. Oui, donc des deux, deux semaines. Des deux, des deux semaines. Ouais. Il y a euh, ce qui s'appelle un pledge manager. Pledge manager, en fait, c'est ce qui vient après. Donc, c'est euh, en fait gérer fait ce, que vous, ce que vous voulez, ce que vous avez commandé ou précommandé. Euh, c'est-à-dire que euh, ça va être normalement aux alentours de fin mai où on va ouvrir le pledge manager donc, à tous ceux qui ont pledgé euh, Mythic Battle. Et vous avez la possibilité bah, de rajouter des add-ons, euh, de modifier ce que vous avez, modifier votre panier, etc. jusqu'à la fermeture avant qu'on lance les, euh, les commandes. Okay. Voilà. D'ailleurs, ben, on va en parler. Euh, à partir du moment où on lance les commandes, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pledge, le Kickstarter est lancé. Quand est-ce que les joueurs peuvent attendre, recevoir leur boîte euh, après Un an. Ah non, C'est okay. un an, voilà. Donc, ouais. en gros, on est sur un jeu qui sera euh, dans les domiciles des joueurs en avril 2022. 2022. Ouais, de... voilà, c'est euh, ça. Okay. Ouais, c'est ça, 2022. 2022. Ouais. Yes. Et okay. tout, du coup, euh, tout sera proposé. Tout ce qui était de Panthéon sera proposé lors du PM. Que ce soit les Paolo Parente Box, qui étaient très demandés. Euh, voilà, ça, ce sera par exemple remis. Ok, bon ben bah, c'est super en tout cas. Euh, vous avez le lien dans la description, vous avez le lien du Kickstarter. N'hésitez pas eh ben, à aller découvrir ça. Et puis, eh ben, en vérité, il faut le découvrir et puis il faut le suivre. Parce qu'on va voir. Moi, je suis, je suis absolument saucé. Vous ne m'avez pas dévoilé les infos, donc je sais pas. J'ai eu quelques figurines un petit peu en avance. Mais, oui, quand euh, même. Oui, quand même. Mais il y a des choses que je n'ai pas oui. découvert. Tu m'as balancé quelques blazes de héros un peu connus. Euh, je, suis, je veux voir tout ça. Donc, euh, il faut suivre ça dans la, bah, dans la durée des deux semaines du Kickstarter. N'hésitez pas à vous y rendre. Euh, et puis, bah, je pense qu'on on arrive à la fin de notre vidéo. je te... Déjà, je tiens à te remercier. À remercier aussi Monolith de, bah, de nous faire confiance et de nous faire l'honneur aussi, parce que c'est un honneur pour nous de présenter ce jeu en preview. Euh, donc, bah, merci d'ores déjà... et déjà. Merci à vous. Merci à toi aussi d'être venu euh, te prêter à l'exercice vidéo, parce que c'est pas oui, c'est pas évident. Pas évident, Mais pas merci ça. beaucoup en tous les cas de m'avoir reçu, parce que c'était vraiment très très sympa et j'ai passé un excellent moment. Eh ben, le plaisir est partagé. Les amis, vous connaissez, vous lâchez le petit pouce bleu des familles sous la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. Je vous rappelle que notre site il est toujours là, creativewargame.fr j'ai d'ailleurs proposé à Monolithe de rédiger un article, s'ils veulent qu'on mette un article euh, eh bien, en ligne sur notre site pour présenter un petit peu le jeu, pour passer à l'écrit, euh, pour qu'on qu garde une trace écrite mmh. de, du Kickstarter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame, je vous dis Ciao les seigneurs de guerre